Donc ce site regroupe actuellement 30 ressources numériques, qu'on appelle des, des fiches, avec différents onglets pour faciliter la navigation. Et euh, il est à, à vocation euh, d'étudiants euh, français ou étrangers, puisqu'il a une version française et une version euh, anglaise, euh, qui sont principalement de niveau euh, licence à Master 2, mais qui peut également être utilisé par des étudiants euh, de niveau euh, classe préparatoire aux grandes écoles ou euh, lycée également.